Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous parler de la différence entre un trader gagnant et un trader perdant. Finalement qu'est-ce qui fait la différence Alors est-ce que ce sont les formations, est-ce que c'est le capital, est-ce que c'est autre chose il y a différents facteurs qui peuvent jouer entre le fait que vous pouvez être rapidement gagnant ou rapidement perdant et je vais vous expliquer mon point de vue en tout cas de mes 12 années d'expérience en trading. Donc, D'abord je dirais qu'il faut trouver une bonne formation, un bon coach, avoir la certitude que la formation que vous suivez est bonne parce que si vous ne suivez pas de formation, ça va être beaucoup plus compliqué, vous pouvez vous dire je vais éviter d'acheter une formation, je vais économiser de l'argent et chercher par vous-même, regarder ce qui se dit sur des forums ou gratuitement sur internet et vous allez avoir tellement d'informations, tellement de choses contradictoires que vous allez passer un temps infini, ça peut durer des années avant d'arriver à des bons résultats. Alors il vaut mieux investir de l'argent dans des formations. Mais le problème c'est que toutes les formations ne se valent pas, j'en ai fait l'expérience, malheureusement j'ai commencé par acheter une formation de notre ami qui se trouve à Dubaï, vous savez de, de qui je parle, donc j'en ai déjà parlé dans d'autres formations. Et il m'a fallu un an pour me rendre compte qu'en fait sa méthode ne fonctionnait pas, que ce qu'il racontait c'était du, du pipo qui n'avait jamais été trader, et donc il a comme ça trompé des, des dizaines, des centaines de clients et il se vante même d'être devenu millionnaire. Aujourd'hui on voit bien qu'il a fermé sa salle de trading et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte, qui se sont fait avoir comme je me suis fait avoir à cette époque-là. Mais donc j'avais passé une année complète à essayer d'arriver de, à des bons résultats avec une méthode finalement qui n'avait pas du tout… Euh, était prouvé ni par son créateur ni par personne d'autre et c'était juste du marketing, du pipo et j'aurais pu essayer encore pendant 10 ans avec cette méthode-là, je ne serais jamais arrivé à de bons résultats. Mais je ne me suis pas découragé, j'ai continué à chercher, à tester, j'ai acheté d'autres formations, elles n'étaient pas toutes bonnes non plus. Mais j'ai fini quand même par euh, trouver des, des très bons traders qui utilisaient des méthodes euh, que j'ai moi aussi appliquées. Et, bon, euh, Aujourd'hui euh, je sais quelles sont les méthodes euh, qui fonctionnent, euh, je partage euh, un certain temps avec euh, ces gens-là dans des trading-rooms, on trade ensemble, euh, on fait des journées à, à 10 000 à 15 000 euros de gains euh, pour ceux qui ont le, les plus gros capitaux. Donc euh, je sais maintenant aujourd'hui quelles sont les méthodes qui fonctionnent et c'est pour ça que moi aussi je commercialise des formations qui sont le résultat et la synthèse de ce que j'ai appris pendant ces 12 années et que je transmets ainsi euh, à mes étudiants de manière à ce qu'ils ne perdent pas leur temps et euh, si vous, vous cherchez également donc à vous former, ben, je vous invite à vous inscrire à mes formations, vous aurez au moins la certitude, que la méthode que j'enseigne est efficace et peut vous amener à de bons résultats. Parce que si vous n'avez pas une bonne méthode au départ ce n'est pas la peine, vous allez perdre votre temps, vous n'arriverez jamais à des bons résultats. Mais si vous avez la certitude d'avoir une bonne méthode euh, comme celle que j'ai trouvée et que je transmets à ce moment-là, tout ce qui compte c'est d'arriver à se concentrer sur cette méthode-là, à trouver réellement euh, les bons points d'entrée, euh, savoir couper quand il faut, savoir euh, laisser courir euh, ses positions, bref, tout ce que j'enseigne dans mes, dans mes formations de manière à arriver à faire euh, peut-être 50%, 100% de gains sur une année, euh, vous verrez que c'est tout à fait possible. Mais bien sûr, il faut s'entraîner un certain temps, arriver à maîtriser donc, une bonne méthode de trading. Mais la première chose, c'est donc, de trouver une méthode de trading efficace, après vous pouvez vous choisir un indicateur plutôt que l'autre mais il y a quand même des bases sur lesquelles vous devez vous concentrer et euh, vous verrez que moi je, je conseille le scalping euh, parce que j'ai essayé pas mal d'autres méthodes et finalement les bons traders que j'ai rencontrés font également la même chose. Donc c'est du scalping mais parfois on fait des trades qui font euh, 50 points, 100 points, 200 points, 300 points donc, euh, c'est pas parce qu'on fait du scalping qu'on est, euh, quand on est uniquement à du scalping, on peut également faire des trades beaucoup plus longs et faire des journées euh, avec euh, des résultats fantastiques. Donc, Ensuite, ce qui va compter c'est également le capital parce que si vous n'avez qu'un capital de 500 euros ou 1000 euros, euh, n'espérez pas gagner 5000 euros tous les mois. Donc ça <rire> c'est utopique. Bon peut-être que une fois tous les 5 ans, tous les 10 ans, il y a quelqu'un qui commence avec un compte de 5000 euros et qui devient millionnaire, je ne sais pas, j'en connais pas. Mais euh, ce que je connais, c'est des gens qui m'ont témoigné qu'ils avaient gagné des centaines de milliers d'euros et puis qu'ils les avaient reperdus. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas euh, pris assez de précautions. J'ai d'ailleurs, euh, j'en ai parlé dans une autre vidéo euh, récemment, il y a un monsieur qui m'a contacté donc il avait gagné 450 000 euros et il les a reperdus. Donc euh, pourquoi Parce qu'il n'avait pas mis de stop loss. Alors là aussi faites attention parce que je vois des, des jeunes qui, qui font du marketing et qui maintenant donnent des conseils en bourse et qui vous disent de ne pas mettre de stop loss. Alors si vous suivez ces conseils et eh bien vous irez un jour ou l'autre à la catastrophe et vous perdrez tout votre capital, c'est une certitude. Donc ça c'est un autre point, le capital. Euh, avoir une bonne méthode après bien sûr il y a la psychologie parce que euh, vous pouvez très bien avoir une bonne méthode avoir du capital mais être freiné par des aspects psychologiques comme la, la peur d'investir, la peur de perdre donc à ce moment là moi ce que je vous conseillerais de faire c'est pas de, de lire les, les bouquins de notre ami comme, euh, <rire> qui a écrit un bouquin sur la psychologie des grands traders quand j'avais suivi sa formation, je l'avais mis à un moment donné donc, sur, le, sur le forum de la, de la formation donc, euh, où les élèves pouvaient écrire, j'avais dit que j'avais peur de perdre. Il m'a incendié, il m'a envoyé un email en me, en me disant que je ne devais pas dire des choses comme ça. Alors que c'est tout à fait naturel, on peut avoir peur. Donc c'est la preuve que lui-même avait peur de trader, ne savait pas du tout maîtriser ça, même s'il avait écrit un livre sur la psychologie des, des traders. Bref, on, passons à autre chose parce que ce personnage ne vaut vraiment pas la peine qu'on s'attarde dessus euh, mais la psychologie est quelque chose d'important en trading aussi. Donc euh, si vous voyez que vous avez des problèmes, eh bien, bien faites-vous aider. Faites-vous aider par un psychothérapeute parce que si vous avez des peurs peur de perdre, euh, il peut y avoir certaines raisons. Bon moi j'ai trouvé également euh, avec l'aide d'un psychothérapeute euh, ce qui à l'époque euh, m'empêchait donc euh, d'avoir de bons résultats dus à la psychologie. Euh, et après, bon bien sûr tout s'est arrangé parce que la psychologie est quand même importante en trading. Et euh, il ne faut pas non plus euh, ne pas du tout avoir peur euh, parce qu'à ce moment-là vous risquez euh, de prendre des pertes importantes et des pertes qui seront euh, difficilement récupérables. Donc ce sont les trois points essentiels je pense sur lesquels vous devez euh, vous focaliser. Donc un, avoir une bonne méthode de trading, trouver une bonne méthode de trading. Moi je vous conseille ma méthode de trading, vous avez un lien sous la, sous la vidéo, vous en avez également ici au-dessus. Donc euh, vous verrez, vous, il ne vous faudra pas des mois pour apprendre cette méthode et vous arriverez à des bons résultats et même peut-être à un moment donné à gagner votre vie, euh, gagner plus que votre salaire avec cette méthode si vous avez un capital suffisant, ça c'est le deuxième point, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos donc si vous n'avez pas le, le capital suffisant mais que vous arrivez sur un petit compte à montrer que vous êtes régulier pendant plusieurs mois, eh bien, vous n'aurez pas de difficulté à trouver des personnes qui seront prêtes à vous, à vous prêter de l'argent et si vous partagez vos gains à ce moment-là, vous verrez que vous pourrez rapidement arriver à de bons résultats. Il y a d'excellents traders qui traitent des centaines de milliers, des, des millions euh, d'euros même euh, avec l'argent que d'autres personnes euh, leur confient. Donc euh, le capital c'est un deuxième point et le troisième point bien sûr euh, c'est la psychologie donc vous devez voir si dans votre tête tout est clair si vous pouvez euh, accepter de perdre un petit peu d'argent euh, à certains moments, certains jours et euh, ensuite ça vous permettra de vous libérer et de faire des gains importants ne pas couper trop vite vos, vos gains non plus parce que sinon vous freinez également votre, votre possibilité de gagner beaucoup en trading. Donc voilà les trois points essentiels euh, qui font la différence entre un trader gagnant et un trader perdant. Donc euh, je pense que ça vous aidera si vous vous concentrez sur ces points-là. Donc euh, premièrement une bonne méthode et une fois que vous avez la bonne méthode et eh bien vous essayez euh, de travailler sur les, les deux autres points. Peut-être que vous avez une très bonne psychologie, il y a des gens qui n'ont aucune peur de perdre. Après, il y, a, il y a certains traders qui sont tout à fait à l'aise en tradant un certain, un certain volume et qui sont limités à un moment donné. Bon, vous pouvez très bien euh, trader 4 lots euh, à 25 euros. ça vous fait euh, 100, 100 euros le point et que vous supportez donc euh, une baisse de, de 10 points sans problème. Euh, et après, vous, si ça part dans le bon sens, eh bien, pour, si vous faites euh, 100 points, eh bien, vous gagnez 10 000 euros, euh, 150, euh, 15 000 euros sur une journée, donc il euh, n'y a pas de problème. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait réaliste, mais le tout est de, de travailler ces points-là, donc une bonne méthode au départ et après euh, le reste est possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à commenter. Et euh, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la. J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et euh, si vous voulez faire partie euh, de mes étudiants, eh c'est avec plaisir que je vous accueillerai. À très bientôt, au revoir.